Bien salut à tous et à toutes c'est Nathalie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment créer un serveur minecraft 1.8 très facilement Alors avant que la vidéo commence n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner pour ne rien rater prochaines prochaine vidéo Allez c'est parti On a tous rêvé d'avoir un serveur à nous un jour et aujourd'hui c'est ce que je vais vous proposer en fait de faire Donc on va voir comment créer un serveur en 1.8 très facilement Alors vous aurez dans la description un lien qui va vous rediriger vers genesis-mc.fr Donc c'est mon site Donc voilà vous arriverez sur cette page donc il n'y a pas grand-chose si vous voulez lire, ça peut être intéressant. Ensuite, il faut aller dans l'onglet ressources. A partir de là, vous voyez télécharger toutes les ressources de Genesis. Et vous avez ici Minecraft Server 1.8. Et vous cliquez sur le lien et ça va vous télécharger le serveur. Une fois que vous l'avez téléchargé, il va falloir le décompresser. Donc euh, soit avec WinRAR ou alors avec Windows. Et donc voilà, une fois que vous l'avez décompressé, vous obtenez un dossier avec écrit serveur 1.8. Et voici ce qu'on a à l'intérieur. Donc tout d'abord on voit qu'on a les propriétés du serveur, etc, plusieurs choses à modifier, le spigot, les permissions, le kit, les commandes, etc, donc on a plein de choses. Et le start.bat c'est ce qui va démarrer votre serveur. Vous avez dans les plugins aussi via version qui va vous permettre de rejoindre votre serveur de la 1.8 à la 1.11. Normalement il n'y a pas besoin de configurer, on a juste à lancer en double cliquant sur start.bat. On va attendre un petit peu, il va nous créer le monde et du coup quand vous voyez qu'il y a écrit done, ça veut dire que le serveur est en ligne c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter dessus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se connecter dessus du coup une fois que vous avez lancé Minecraft vous allez sur Multiplayer Direction Connect vous marquez Localhost et Join Server Hop, vous vous retrouvez sur votre serveur donc celui que vous hébergez en local cependant celui-ci n'est pas ouvert aux autres joueurs du coup maintenant on va voir comment ouvrir son serveur aux autres joueurs déjà vous allez aller dans serveur Properties, Properties si vous préférez, et vous allez voir ici serveur Port 25565, donc c'est le port que les joueurs devront utiliser pour rentrer sur votre serveur. On peut fermer ça, et sur euh, Internet, Google, Mozilla ou n'importe quoi, vous allez marquer 192.168.1.1. Vous allez arriver sur votre box, vous allez aller dans NAT. Une fois dans NAT, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rediriger le port. C'est-à-dire qu'ici, moi j'en ai plusieurs, je vais vous le cacher pour pas que vous puissiez voir. Je vais créer un nouveau port, par exemple, serveur-test, du bas par exemple. Dans protocole, on met les deux. Dans port, on laisse port. Et là, on va choisir le port, donc 25565. Ensuite, on choisit euh, l'adresse de notre ordinateur sur le réseau. Et on remarque 25565. Et on fait ajouter. Ok, donc une fois que vous avez ouvert votre fort 25565, il ne vous reste plus qu'à aller sur monip.fr et de voir votre adresse IP en fait. Et cette adresse IP, vous allez la donner à vos amis pour qu'ils puissent rejoindre le serveur. Donc on va voir ça tout de suite. Imaginons que mon IP c'est 89.155.47.77. Et bien ça, je le copie et je fais join serveur par exemple. Bon là, ça n'existe pas bien sûr. Et je le passe aux autres. De donner une ip comme ça c'est pas forcément très bien donc ce que je vous propose c'est que sur la page genesis mc donc je vous rappelle dans la description vous arrivez sur le site genesis vous allez dans ressources et tout en bas vous avez un formulaire vous souhaitez obtenir une adresse ip pour votre serveur minecraft et bien vous remplissez ce formulaire donc vous remplissez ce formulaire par exemple avec votre pseudo mais vous rentrez une adresse mail et dans le sujet de votre demande vous allez remplir ce que vous désirez donc dans ce cas on veut une adresse ip personnalisée donc par exemple, je vais mettre mon serveur 89.56.56.63, voilà. Et vous allez mettre le nom de votre serveur. Ça va être plus simple pour moi parce que je vais créer des sous-domaines en fait pour vous permettre de rejoindre des serveurs. Donc, par exemple, le serveur, par exemple, s'appelle Fuliso. Donc, vous allez mettre ça, vous mettez un petit message du genre euh, bonjour, etc. Je souhaiterais avoir euh, formule de politesse, etc. Et vous faites envoyer votre demande. Là, normalement ça va pas marcher voilà veuillez entrer une adresse mail valide parce qu'il n'y en a pas qui a rentré et vous envoyez ça moi je vais recevoir bien sûr entrez bien une bonne adresse mail parce que je vais vous répondre à cette adresse mail donc si vous en rentrez une fausse ça va pas marcher donc moi ce que je vais faire c'est que je vais rediriger votre ip ça sera plus 89.565 etc mais ça va devenir fuliso.junesis-mc.fr et du coup voilà et quand vous allez donner l'adresse IP à vos amis, vous donnerez ceci pulliso.genesis-mc.fr. donc là c'est un exemple, ça sert à rien, il n'y a aucun serveur qui s'appelle FUJISO et c'est juste pour vous montrer donc voilà, ça sera beaucoup plus simple d'envoyer ceci à vos amis .fr au lieu d'avoir un euh, Qu que je sais plus ce que j'ai mis je crois 89.165.63 voilà donc je vous permets d'avoir cette possibilité, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer euh, via ce formulaire de contact un mail, et je vous ferai ça avec plaisir. Donc je vous rappelle, rentrez bien une adresse mail valide, sinon ça ne pourra pas marcher. Et du coup voilà, par exemple, moi j'ai fait pour que play.genesis-mc.fr soit mon serveur, et quand je fais Join Server, vous allez voir que voilà, je rejoins mon serveur sans problème, et du coup voilà, vous avez votre serveur à vous. Donc je vous rappelle les étapes pour créer votre serveur. Premièrement, vous allez télécharger le dossier ressources qui est disponible sur le site genesis-mc.fr et dans la catégorie ressources. Ensuite, vous allez décompresser ce fichier. Vous allez lancer le start.bat, ce qui va lancer votre serveur. Donc vous pouvez le rejoindre, mais vous pouvez le rejoindre seulement en localhost. Ensuite, vous allez aller sur votre box et vous allez ouvrir des ports. Donc le port à ouvrir, c'est le 25565. Une fois ce port ouvert, vous allez sur monip.fr. Vous voyez votre adresse IP et vous allez par exemple l'envoyer à vos amis. Et en bonus, si vous le voulez, vous pouvez me contacter via le formulaire sur la page Genesis, ma catégorie ressources, en indiquant votre adresse IP et le nom de votre serveur. Et je vous renverrai un mail sur votre mail avec l'adresse IP de votre serveur et il ne vous restera plus qu'à la transmettre à vos amis et à les jouer. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos.